Le Mont Saint-Pierre a réouvert ses portes, on va enfin pouvoir aller dans la nature, se reconnecter à la terre en marchant pieds nus et profiter de l'air pur, loin des humains. Il y a que les consommateurs de ces petits trucs verts là qui puissent être aussi intelligents. De vrais hommes. J'étais venu ce soir loin des humains pour me reconnecter avec la terre pour pouvoir marcher pieds nus. Tu croises l'ombre des humains, tu peux pas te reconnecter avec la terre. Voilà. Je avec la merde des autres, comme d'hab. Je me fatigue. Si j'étais aussi intelligent que ces personnes, je les rejoindrais à leur fête et je m'amuserais. à leur éclater la tête là, contre, contre le coin là. Mais bon, je suis pas aussi intelligent que ça, malheureusement. Bon bref, je vais profiter encore un tout petit peu de la nature avant de, avant de partir. Un petit peu quoi. Ce ne sera pas aussi profond que ce que j'avais prévu.